Salut Aujourd'hui je vous retrouve dans le cadre de la semaine du shoujo. Je ne sais pas si vous connaissez cet événement interblog, mais j'y ai déjà participé l'année dernière à l'écrit avec mon blog Royaume des histoires, sur lequel je ne vais plus depuis à peu près un an et demi, n'est-ce pas Cette année on m'a demandé si je voulais y participer à nouveau. Et quand je leur ai demandé si je pouvais faire une participation sous format de vidéo, ils m'ont dit ok, pas de problème, donc je suis contente de pouvoir vous proposer ce format sous forme de vidéo. C'est un événement organisé tous les ans par Club Shoujo. Je vous mettrai tous les liens en barre d'infos comme d'habitude. Chaque année, le but c'est de mettre en valeur le manga Shoujo via une problématique, une question, auxquelles chaque blogueur participant sont invités à répondre. Donc la plupart du temps, c'est donner des conseils de séries qui rentrent dans une thématique. Il y a deux ans, je me souviens que c'était « Quel shoujo conseilles-tu pour débuter ?» Donc si jamais ça vous intéresse quand même de lire ce que j'avais conseillé, je vous mettrai l'article que j'avais écrit en barre d'infos. Pour cette année, je vous avoue que j'ai trouvé le sujet un peu difficile puisqu'on nous demandait « Quel shoujo nous inviter au voyage et à l'évasion hmm. ?» Des mangas qui me font voyager, qui me font m'évader, il y en a plein. Mais des mangas shoujo. Pour avoir parcouru la liste des shoujo publiés en France, je peux vous dire qu'il n'y en a pas des masses qui abordent cette thématique, du moins au sens propre. Je crois qu'on a à peine 2-3 titres, mais soit je les ai pas lus, soit j'ai moyennement apprécié, donc c'est pas le but de vous en parler. Le premier manga à m'être venu à l'esprit pour le sujet, c'était Marine Blue de Aya Mais malheureusement, je ne l'ai pas lu <rire> J'aimerais beaucoup les lire, ça fait des années qu'ils sont dans ma wishlist, mais malheureusement ils ne sont plus publiés et voilà, il faut que j'arrive à les trouver. Bref, du coup moi ce que je vous propose aujourd'hui c'est plutôt des voyages au sens figuré, c'est-à-dire dans des lieux qui n'existent pas. Dans le premier vous allez partir à l'aventure pour explorer des contrées lointaines, dans le deuxième vous allez voyager au pays des contes et pour terminer je vous propose un voyage dans un univers parallèle. Pour le premier manga, je parlais évidemment de Yona, Princesse de l'Aube. Je pense que vous connaissez tous au moins de nom de cette série, puisque c'est déjà un shoujo qui commence à s'installer dans le temps. On est déjà au tome 30, voire 33 par là. Enfin, <rire> c'est quand même assez long et pour être totalement honnête avec vous, j'ai pas encore lu Yona, Princesse de l'Aube, mais j'ai vu les deux saisons de l'animé qui sont sorties il euh, y a peut-être 5 ans et j'avais. J'avais peut-être feuilleté le premier tome mais je n'avais pas acheté à ce moment-là puisque justement la longueur me faisait un petit peu peur. Après, honnêtement, comme on est dans un récit d'aventure et de fantastique, il y a moyen que ça dure bien sur la longueur. Hein. Je ne sais pas, s'il y en a qui ont lu cette série qui sont dans les derniers tomes, dites-moi si ça commence à s'essouffler ou pas, je suis curieuse de le savoir. Mais pour ceux qui ne connaissent pas, sinon, c'est un langage shoujo plutôt d'aventure, avec un soupçon de fantastique, d'historique et de romance, dans lequel vous allez suivre le personnage de Yona. Elle a 16 ans, elle est dans son palais, voilà, c'est la fille de l'empereur. En tant que princesse, elle a toujours été choyée, couvée, protégée. Elle a grandi dans dans ce petit cocon que représente le palais, avec son entourage, etc. Forcément, elle est un petit peu naïve, elle a des idées sur le monde, sur les gens, beaucoup d'idéalisation de la vie. Yona est amoureuse d'un homme auquel elle est plus ou moins promis, qui s'appelle Suun, qui est euh, l'héritier d'un royaume voisin, je pense quelque chose comme ça. Et pour elle, c'est son prince charmant, plus tard ils se marieront ensemble, elle en est sûre et certaine, sa vie lui semble toute tracée, toute belle, etc. Le truc, c'est que ça va pas vraiment se passer comme ça. Alors tout ce que je vous raconte là, c'est le début du premier tome. Pensez pas que je suis en train de vous spoiler toute la série. Notre chère étante princesse va en effet subir une trahison qui fait bien mal et qui est affreusement piquante. Yona est extrêmement choquée et on commence nous à comprendre que c'est le début bah, d'une rébellion ou d'une guerre. À partir de là, le monde de Yona s'écroule. Elle est obligée bah, de fuir le palais. Avec le chef de la garde, Haku, qui est aussi un de ses amis d'enfance, ils partent tous les deux. En sécurité. C'est comme ça que Yona commence à comprendre que le monde extérieur et que les gens sont peut-être pas aussi sympathiques qu'ils en ont l'air. Elle débute ainsi son aventure pour devenir plus forte et récupérer son royaume. S'ajoute à ça une part de fantastique avec des histoires de dragons, mais voilà, je ne voudrais pas trop vous en dire non plus. Yona, ça m'avait vraiment transporté. On suit cette histoire aux côtés de l'héroïne et on peut avoir que de l'empathie pour ce qui lui arrive et ce qu'elle a vécu. Certes, au début, elle est naïve, etc., mais on comprend vu le contexte et comment elle a grandi, ça semble assez réaliste et surtout le décalage qui en vient ensuite est d'autant plus touchant vous allez la voir vraiment grandir, apprendre et évoluer, franchement moi je la trouve aussi badass que Mulan chez Disney, son évolution est incroyable il y a des scènes qui sont vraiment juste Épique En plus d'être magnifique visuellement, vous allez traverser des royaumes, des contrées, rencontrer des amis, des ennemis, enfin vous imaginez bien la quête épique avec quand même un petit soupçon de romance. Je vous invite vraiment à découvrir cette histoire si vous voulez rentrer dans une quête épique et magnifique, vraiment badass et stylé mais en même temps avec un joli soupçon d'amour et d'émotion. Le deuxième manga dont je veux vous parler, c'est une de mes séries favorites qui est en plus terminée en 4 tomes, plus un petit tome bonus. Malheureusement, cette série, j'ai découvert il n'y a pas longtemps qu'elle était plus disponible en neuf. Donc si vous voulez vous la procurer, il va falloir la trouver d'occasion. Je parle de Ludwig Revolution, un manga de Kaoriyuki qui était publié à l'époque chez Tonkam, qui maintenant a fusionné avec Delcourt. D'ailleurs, petit aparté, mais j'adorais les formats des éditions de Tonk'am parce qu'ils étaient un peu plus petits que les mangas d'origine. Malheureusement, ils sont chez mes parents en province, donc je peux pas vous les montrer. Mais j'ai prévu de faire un de ces quatre. Vous savez, je fais une série Zoom sur les maisons d'édition. J'ai déjà fait Komiku et Vega. J'ai prévu de faire Tonk'am dans pas longtemps. Ludwig Revolution, c'est l'histoire d'un prince qui s'appelle Ludwig. Il est assez particulier, c'est ce qu'on peut dire. Il est... Extrêmement beau gosse physiquement, on va pas se mentir. Son look ressemble à ceux des chanteurs de Visual Kei des années 2000, je pense que c'était totalement de but. L'autrice Kaori Yuki, elle se privait jamais de faire des petites allusions au monde contemporain dans son manga, de toute façon. Ludwig est peut-être un prince magnifique, mais il est aussi très charmeur, très dragueur et surtout très pervers. Clairement, lui, il a pas spécialement envie de se marier ou de se poser avec une nana, il s'en fout un peu. Il préfère batifoler par-ci par-là, sauf... Que son père lui met la pression. Le roi lui dit « Écoute mon fils, il faut que tu te maries là, ok Tu n'auras pas l'héritage et tu n'auras pas le royaume tant que tu n'épouseras pas une princesse. » Et à partir de là, il va partir euh, parcourir le royaume avec son valet qui s'appelait Willem, il me semble, à la recherche de l'épouse parfaite pour le prince Ludwig. Et au vu du caractère du prince, ça va pas être quelque chose de facile. Alors je vous rassure, Ludwig est un prince quand même un minimum élégant, classe Donc il n'y a rien de grossier dans le manga. Ce qu'elle a surtout voulu faire avec cette histoire, c'est de réécrire les contes qu'on connaît tous, notamment ceux des frères Grimm. donc Cendrillon, Blanche-Neige, La Belle au Bois Dormant, Réponse, il me semble que vous allez retrouver toutes ces héroïnes dans la série. Donc, au visuel, je pense que vous avez compris qu'elle a un univers assez fantastique, horrifique. Mais pas que, puisqu'elle avait aussi un côté très gothique finalement dans son style, puisque l'œuvre n'était pas dénuée d'émotions et de moments plutôt romantiques, et dramatiques. À chaque histoire donc, elle te créait cette espèce d'atmosphère hyper unique, aussi belle que frissonnante, et en même temps, comme je vous l'ai dit, elle avait toujours la petite touche d'humour par-ci par-là, notamment avec le personnage de Ludwig, mais aussi d'autres, et également des comiques de situation. Moi je me rappelle que l'histoire réécrit de Cendrayon, c'était un truc complètement con. Je vous laisserai découvrir son périple accompagné de son valet William qui lui pour le coup était hyper adorable je me souviens. Franchement cette série elle avait le don de me transporter dans ces univers dans, dans les contes de fées version Kaoriyuki, Comment elle s'en emparait à chaque fois pour en refaire quelque chose vraiment à sa sauce c'est une saga que j'ai vraiment beaucoup appréciée, que j'ai beaucoup relue au cours de ma vie. Que là j'ai pas relu depuis un moment vu que je les ai plus sous la main, mais franchement je crois que dès que je les récupère je me refais une petite lecture. Le cinquième tome il s'appelait Ludwig Fantasy et là elle avait voulu reprendre des contes je crois d'Anderson. Le truc c'est qu'en fait elle a fait un one shot, moi je pensais qu'elle allait repartir sur une nouvelle série, mais on n'a jamais eu de suite. D'autant plus que de mémoire j'avais pas trouvé terrible. Et la dernière série que j'ai à vous présenter sera terminée en 6 tomes. Je dis sera puisqu'elle est encore en cours. Vous pouvez peut-être deviner, puisque vous la voyez au fond de ma vidéo. Je parle évidemment de Magic Knight Rebirth. Pour le coup, cela, je peux vous les montrer visuellement. C'est quand même un bon point. Le tome 2 ressemble à ça. D'ailleurs, la verte, c'est ma préférée de la bande. Je vais gonfler ma communauté parce qu'à chaque fois, je résume cette œuvre de la même manière. Mais en gros, Magic Knight Rebirth, c'est déjà une œuvre des clans. Vous connaissez très probablement... Pierre Sakura, Chobit, plein d'autres séries cultes qu'elles ont créées. Pour le coup, avec Magic Night Re earth on est sur une histoire qui mélange un peu les Totally Spice et Sailor Moon avec des armures. Vous allez suivre trois jeunes filles. Oh, je vous montre les dessins parce que à chaque début de tome, il y a des pages couleurs qui sont juste incroyables. Voilà, on fait une petite pause dessin avant que je vous raconte l'histoire. Voilà l'héroïne un peu leader du groupe. C'est toujours la rouge ou la rose, j'ai jamais compris pourquoi. Comme vous le voyez, on est quand même sur une série... Un peu d'action et assez badass. Regardez, il y a des petites planches de combat qui sont pas dégoûtantes. Et en même temps, il y a un petit soupçon d'humour, de romance, de jolies choses. Voilà, tout ce qu'on aime d'un peu dans les Magical Girls. Je vous montre un peu à quoi ressemble Kara Design. Et Je crois que je pourrais toutes vous les montrer une par une tellement je trouve ça juste magnifique. Regardez. C'est l'histoire de trois jeunes filles qui évoluent dans notre monde contemporain à Tokyo. Elles sont pas dans la même école et elles ne se connaissent pas, mais le même jour, elles vont visiter la fameuse tour de Tokyo. Et à un moment donné, le sol s'effondre sous leurs pieds et elles se font aspirer dans un univers parallèle. En gros, elles se font louper par Jerry. <rire> elles ne comprennent pas où elles sont, quoi, ça n'a plus rien à voir avec Tokyo, il y a de l'herbe partout, elles sont sur un espèce de petit îlot qui flotte dans les airs. Et très vite, on va leur faire comprendre qu'elles ont été invoquées par la princesse de ce royaume. La princesse est retenue prisonnière par un méchant sorcier dont je ne me rappelle plus les motivations, mais en tout cas elle use ses derniers pouvoirs magiques pour invoquer les fameuses Magic Knight Rehurt. Du moins les personnes dans lesquelles ces personnages mystiques qui font partie de la légende de ce royaume sont censés se réincarner. Et c'est comme ça que les trois filles se retrouvent embarquées dans ce monde-là, et si elles veulent rentrer chez elles, il faut d'abord qu'elles sauvent cet univers. Elles vont être aidées évidemment de personnes qui vont les guider jusqu'à une armurière qui va leur faire des armures et des armes spécifiques et adaptées à elles. Pour ce faire, elles vont quand même devoir aller chercher une pierre spéciale située quelque part dans les montagnes. Donc elles vont partir dans leur première aventure à la recherche d'un matériau donc c'est un petit peu une sorte de quête de jeu vidéo, on est d'accord. Surtout que leurs armes aussi, elles vont évoluer en même temps qu'elles-mêmes vont gagner en force et en capacité magique. C'est hyper délirant quand même, ça me rappelle tellement les Magical Girls que j'adorais quand j'étais petite, et en même temps il y a ce côté un petit peu badass, il y a les beaux dessins. Enfin, franchement, dans ce sens-là, ça m'a vraiment éclaté. puis en plus avec le royaume, etc. Enfin, c'est prompt à l'évasion, des planches qui sont juste incroyables, comme je vous l'ai dit. Je pense que c'est vraiment ça qui fait le plus le plus voyager avec le côté un peu épique aussi de l'aventure et voilà c'est un vrai petit plaisir coupable ce qui m'a le plus séduit je pense que c'est le caractère des héroïnes parce qu'elles sont clichés sans être clichés voilà elles ont chacune leur caractère mais elles ont aussi des points communs elles essayent vraiment de s'entendre Chacune a ses points forts. Hein. Toutes les trois, comme je vous l'ai dit, elles me rappellent vraiment Sam, Alex et Clever de Totally e Spice pour leur côté un petit peu loufoque. Mais en même temps, on est hyper soudés, on essaye de faire équipe et on va faire les badass toutes les trois pour sauver le royaume. Hein. Franchement, elles sont fraîches, elles sont rigolotes, elles sont attachantes aussi. Et t'as envie de les voir évoluer et devenir la meilleure version des guerrières qu'elles sont censées être. Et je dirais pas qu'il y a de la romance, puisque pour l'instant, il n'y en a pas vraiment. Mais il y a une scène dans le tome 2 je me rappelle avoir gloussé comme une adolescente, je crois qu'il y a juste un chevalier qui fait le fameux baisement à une des trois. Et c'est tellement showjoesque en fait que ça m'a fait glousser comme une ado. Ça m'a trop rappelé moi à 8 ans quand j'étais in love des mecs de Tokyo Miu Miu. Oui je dis des mecs parce que je les ai tous aimés chacun leur tour, ok Bref, vous l'aurez compris mais j'adore ce manga, franchement il m'éclate de ouf. Il fait voyager de par ses dessins et de par l'univers, donc je vous le recommande pour la thématique de cette année. J'espère que ça vous a plu et que ça vous a inspiré pour lire des séries shoujo. Une fois encore je vous tease un peu, mais j'ai prévu de faire dans pas longtemps une vidéo sur l'histoire du shoujo manga. Donc en commençant, avec, en commençant avec sa naissance au Japon, mais plus après le rapport que nous on en a en France. Malheureusement je trouve que depuis milieu 2010, le shoujo est un petit peu en déclin. Alors il y a des éditeurs comme Akata, qui relèvent le niveau et qui veulent remettre vraiment en avant le manga shoujo pour moi de la meilleure des façons. Mais sinon il n'y a plus autant de shoujo qu'avant, j'étais très surprise en faisant mon dossier pour l'école de me rendre compte que la plupart des séries cultes étaient plus publiées. Je parle de Genkegi Daisy, je parle de Strob Edge, je parle de Nana. Il y a des trous dans Nana en ce moment. Je ne suis pas un ange qui vient tout juste de ressortir, était plus publié. Vampire Knight aussi il y a des trous. Lovely Complex, ça m'a déchiré quand j'ai vu qu'il était plus disponible parce que je trouve ce manga hyper mignon et drôle. Enfin, voilà, il y a plein de séries cultes qui ont disparu et, et je comprends pas pourquoi. Enfin, j'imagine qu'il y a des raisons. Mais franchement, moi je pense que les éditeurs devraient prendre des risques pour réimprimer certaines séries cultes dans des éditions comme ils le font pour les clampes. Parce que ce serait dommage qu'on perde l'héritage manga shoujo qu'on a. Malheureusement, en France, on est quand même le deuxième ou troisième pays maintenant. On se fait un peu devancer par les États-Unis. Lecteur de manga au monde, mais on est très, très, très shonen. Ce qui est un petit peu dommage. J'ai rien contre les shonen, hein, je dis pas ça, mais juste, on publie pas assez d'œuvres shoujo, je pense, tout simplement. Faut savoir qu'au Japon, il y a autant de shoujo que de shonen sont populaires et qui sont publiés et il y a même des pays européens comme l'allemagne ou l'italie où qui vendent autant de shoujo que de shonen donc voilà moi je suis un peu triste de voir l'âge d'or du shoujo disparaître alors le premier âge d'or c'était les années 70 mais pour moi l'âge d'or que j'ai connu en termes de shoujo français c'était fin 90 jusqu'à mi 2000 franchement là c'est là qu'on a eu toutes les grandes séries arrivées chez nous et j'espère vraiment un jour que la plupart seront réimprimées parce qu'il y avait des pépites Bref, j'arrête ici mon petit plaidoyer pour le shoujo, mais ça me tenait à cœur. Une fois encore, j'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un petit j'aime. Et comme c'est un événement interblog, je vous mettrai en barre d'infos les liens des blogueurs qui ont aussi participé à cet événement-là. Comme ça, vous pourrez aller voir les autres recommandations qu'ils vous feront. Je vous laisse ici et je vous fais plein de gros bisous. J'espère que je vous retrouve très bientôt sur ma chaîne pour de prochaines vidéos. Prenez soin de vous. Ciao